La cupidité vous coûtera cher. Acceptez que vous ne faites que commencer. Acceptez de prendre votre temps. Entraînez-vous. Chaque jour et partout, nous entendons des déclarations sur la persévérance, la patience, le courage, le risque, etc. Mais si vous ne faites rien, ce n'est que de l'air chaud. Si vous n'arrivez pas à vous décider à repartir de zéro, si repartir de zéro vous dérange, si vous avez peur que les autres vous voient repartir de zéro, alors arrêtez de rêver. Arrêtez de vous motiver inutilement. Réalisez que vous allez devoir commencer petit, vous allez devoir repartir de zéro. Chercher des raccourcis n'est qu'une perte de temps et d'argent, et essayez de gagner beaucoup d'argent rapidement et préjudiciable. Commencez dès aujourd'hui et décidez ce que vous voulez faire. Choisissez votre domaine d'expertise et commencez à travailler, donnez-vous deux ans pour devenir un maître.